Bonjour, je suis Nyx et vous regardez le Récap de Novembre. Peut-on marier projet ludique et action pour la planète C'est en tout cas ce que croit Noël Campana qui vient de lancer la campagne de son premier jeu, Duke in Danger. Je vous emmènerai au Vietnam afin d'en apprendre plus sur l'auteur ainsi que sur l'espèce de singe qu'il cherche à sauvegarder. Ce sera le dernier récap de l'année avant les rétrospectives de Décembre et le moins que l'on puisse dire, c'est que les prétendants au meilleurs jeux de ma 2022 se sont bousculés ce mois-ci, de l'ère glaciaire à la guerre nucléaire, je vous parlerai des réceptions du mois. Il est français, il a beaucoup d'idées, et surtout une créativité débridée, Romain Guérec-Piot a financé ce mois-ci sa dernière campagne Ulule, Conan et la cité de Tanusul. il nous parlera à la fois de la genèse de ses puzzles thématiques, mais aussi des nombreux projets qu'il entend concrétiser dans les années à venir, ce sera l'invité du mois. Si les jeux traitant d'écologie sont devenus monnaie courante ces dernières années, il est rare que leur financement s'accompagne d'actions concrètes et durables vis-à-vis -vis du thème abordé. Bien sûr, certains éditeurs comme Earthborn Games ou Greenest Games vont faire le choix d'une production responsable, mais Noël Campana a choisi pour son premier projet d'aller encore plus loin pour défendre la cause qui l'anime. Je vous emmène au Vietnam afin de découvrir la très attachante espèce des ducs à pattes rouges. Le dukkha aussi appelé singe costumé, est un petit mammifère diurne vivant dans les forêts tropicales du Vietnam, du Cambodge et du Laos. Prisé à la fois pour sa fourrure, pour sa viande et les superstitions dont il fait l'objet, ou simplement comme animal de compagnie, il subit depuis trois décennies un braconnage intensif. Traqué, piégé ou simplement abattu, l'animal a perdu en trois décennies 70% de sa population, et figurent sur la liste rouge de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Très sélectifs dans leur alimentation, ces primates sont également mis en péril par la déforestation galopante, et alors que d'anciennes études recensaient généralement des groupes d'une cinquantaine d'individus, il est devenu quasiment impossible aujourd'hui d'observer des communautés de plus de 4 à 6 animaux. Après plusieurs années à parcourir le monde, toujours accompagné d'un jeu de cartes afin de tisser des liens avec les populations locales, L'allemand Noël Campana découvre les Dook au contact des ONG vietnamiennes Green Viet et Little Green Guards. Au fil de ses longs voyages, en train ou en avion, commencera à germer l'idée de combiner sa passion pour le jeu et son engagement vis-à-vis -vis de ses primates, Dook in Danger est né. Dook in Danger est un jeu d'alliance et de bluff pour 2 à 6 joueurs, vous proposant d'incarner un ranger, un braconnier ou un touriste. Chaque rôle dispose de ses capacités propres et chaque joueur incarnera un personnage différent au fil des trois tours que compose une partie. Pour remporter la victoire, il vous faudra être le joueur ayant fait disparaître le moins de douk à la fin du dernier tour, le but étant de pénaliser au maximum les adversaires quand vous êtes le braconnier, tout en gardant suffisamment de bonnes cartes pour sauver les primates au moment où vous jouez le ranger. La mécanique principale est relativement simple, à son tour, le braconnier va poser une carte dook dans la zone de jeu. Toute carte posée et non recouverte représente un animal mis en danger qui sera définitivement perdu et mis au passif du Ranger à la fin du mois, soit à la fin du tour. Pour sauver un singe, le Ranger doit poser sur celui-ci une carte de la même couleur et d'une valeur strictement supérieure. Les cartes étant conservées d'un tour sur l'autre, la subtilité sera de savoir quand poser ses plus grosses cartes en tant que braconnier afin d'impacter le score du Ranger actuel et quand les conserver afin de pouvoir être efficaces une fois que les rôles seront inversés. Le jeu brille vraiment à partir de trois joueurs, quand les participants vont successivement incarner des touristes. Fidèles à la réalité du tourisme animalier, ces explorateurs d'un jour auront la capacité de sauver comme de mettre en danger des animaux. Concrètement, le ou les touristes du tour auront la possibilité soit d'ajouter plus de cartes douk en danger, afin de nuire à un adversaire qui aurait de l'avance, ou bien de s'associer aux rangers pour en sauver, afin d'épuiser la main du braconnier actuel. Renforçant sa mécanique de bluff par un système de rôle propice aux alliances temporaires et aux retournements de situation, Dookin Danger s'adapte à son public en proposant plusieurs niveaux de complexité. Alors que le niveau 1 peut se résumer aux règles que je viens d'énoncer, le niveau 2 ajoute une mécanique de prise de risque avec des cartes jungle face cachée et le niveau 3 des cartes actions spécifiques rendant le jeu bien plus stratégique voire machiavélique. Vous l'avez compris, tout le défi de Duke in Danger sera d'utiliser les bonnes cartes au bon moment et de garder suffisamment d'atouts afin de ne pas subir les foudres des autres joueurs pendant le dernier tour. Plus modulable que jamais, le titre annonce déjà des niveaux de complexité supplémentaires permettant de rajouter des rôles et d'offrir une vraie richesse au gameplay. Cela rend le jeu extrêmement rejouable mais aussi sensiblement plus complexe, ce pourquoi Noël Campana propose également une édition Kids de son projet, reposant sur une version édulcorée des règles de base. Quand l'auteur m'a contacté afin de faire la promotion de son jeu, et bien que la cause me paraisse noble, j'avais peur d'avoir à expliquer un jeu amateur et sans grande prétention. Au final, si Danger Danger reste dans la sphère familiale voire familiale plus avec ses variantes, il a été conçu avec soin et l'on perçoit très vite les années de développement qui lui ont été consacrées. Cerise sur le gâteau, une partie des bénéfices réalisés grâce à cette campagne ira directement aux deux ONG citées en introduction, Green Viet et Little Green Guards. Une raison supplémentaire de participer à ce projet est d'apporter votre soutien à une espèce menacée. Mais si vous voulez essayer le jeu sans attendre, je vous propose, en partenariat avec Noël Campana, de gagner le prototype que vous venez de voir, prototype qui contient la majeure partie du jeu final ainsi que les cartes-rôles exclusives. Pour tenter d'être tiré au sort, il vous suffit de vous abonner à la chaîne et de me dire en commentaire avec qui vous aimeriez partager ce jeu, sans oublier d'ajouter le hashtag Dookindanger. Alors que les préparatifs des vidéos de fin d'année ont déjà commencé, de nombreux éditeurs semblent vouloir me compliquer la tâche tant j'ai reçu de nouvelles boîtes en ce mois de novembre. Afin d'y voir plus clair, je vous propose de nous plonger dans la rubrique Les réceptions du mois. Hasard du calendrier, j'ai reçu la même semaine deux jeux du talentueux Stanislav Kordonski et le premier vous le connaissez forcément si vous suivez ma chaîne puisqu'il a été mon tout premier coup de cœur sur YouTube, il s'agit d'Endless Winter. Malgré toutes ces péripéties, malgré mon scepticisme face à certaines décisions de l'éditeur Fantasia Games, j'aurais du mal à ne pas le dire, le jeu mettant en scène l'avènement de tribus pendant le paléolithique est de loin l'un des meilleurs euros du moment. Mélangeant avec talent et subtilité de nombreuses mécaniques, telles que le contrôle de zone, le deck building et la pose d'ouvriers, Endless Winter articule sans aucune lourdeur un jeu varié et somme toute relativement facile à comprendre. Sa difficulté, et peut-être son défaut selon certains, reposera essentiellement sur son aspect salade de points, tant il existe de manières différentes de scorer pendant et à la fin de la partie. Cela dit, de toutes les itérations des règles auxquelles j'ai pu jouer depuis que le projet est sur Tabletop Simulator, la version finale est de loin la moins austère, ayant éliminé au fil des mois une bonne partie des fastidieuses manipulations qu'il demandait à l'origine. Certes les règles de son mode solo manquent de clarté, certes l'insert fourni intègre difficilement les cartes civées et sa mise en place est un peu longue, mais vous pouvez être certain que vous réentendrez parler de ce jeu dans mon top 10 annuel du mois prochain. Deuxième jeu de Stanislav Kordonski arrivé en cette fin d'automne, Résurgence avait fait l'objet d'une vidéo sur ma chaîne au crépuscule de sa campagne. Malgré son mélange audacieux de backbuilding et de contrôle de zone, il avait peiné à déchaîner les foules, d'aucuns lui reprochant une communication à minima et une DA clivante. Pourtant, et malgré sa relative longueur, Résurgence continue de m'enchanter sur la table comme il l'avait fait sur TTS, l'idée de devoir assigner des ouvriers sur des zones pour remplir des missions, tout en ayant la contrainte de devoir être majoritaire sur chacune de ces zones afin de débloquer des bonus et des points, le tout couplé avec une mécanique de construction de base que ne renierait pas d'Isware of Mine, font du titre une petite bombe ludique pour qui aime la planification, le bluff et les guerres d'influence. Les deux jeux de l'auteur que je vous présente ici ont un point commun, offrir énormément de possibilités et pas assez de temps pour vraiment en profiter. C'est cette frustration ludique qui, je pense, me donne envie de revouer en permanence pour tenter de nouvelles stratégies. Financé à minima, Résurgence n'a que peu des aspects de luxe que l'on pourrait attendre d'un jeu lancé sur Kickstarter, mais l'essentiel n'est pas là. Avec un minimum de matériel et des parties toujours différentes, grâce à l'impossibilité de tout faire en même temps et à la diversité des façons de gagner, le projet s'est taillé une belle place dans ma ludothèque qu'il n'est pas prêt de quitter. Il avait été nominé parmi les meilleures campagnes de l'année 2021, peut-être plus pour sa DA que pour ses mécaniques que j'avais à peine survolées, Keep the Heroes Out est une autre excellente surprise de cette fin d'année. Vous proposant avec beaucoup d'humour d'incarner les méchants devant protéger leur trésor de valeureux héros, le jeu du brésilien Luis Brouet met à l'honneur la planification, la coordination et la symétrie. Au fil des nombreux scénarios proposés dans la boîte, scénarios disposant tous d'ennemis ou d'événements particuliers, les joueurs devront mettre à profit les forces et les faiblesses des monstres qu'ils auront choisi d'incarner, chaque race ayant son gameplay propre. Le cœur du jeu sera le même pour tout le monde, utilisez les cartes de sa main pour se déplacer ou pour combattre. La différence se fait à la fois sur le nombre de meeples disponibles, le joueur dragon n'en aura qu'un très puissant, le joueur souris commandera des nuées, et sur les capacités spéciales propres à chacun. En plus des événements ou des missions secondaires perturbant souvent votre défense de donjon, le jeu va au-delà du simple dungeon crawler déguisé en imposant une mécanique de pick-up and delivery. Plusieurs salles de votre repère vous permettront, contre une action, de générer une ressource particulière qu'il vous sera possible d'échanger dans une autre salle contre une nouvelle carte ou un objet puissant. Ainsi, il vous faudra tirer le meilleur parti des atouts de chacun et planifier vos déplacements alors que l'ingénieux système de horde de héros adverses ne vous laissera que peu d'opportunités de redresser la barre si vous perdez le contrôle. Parfois punitif, relativement dépendant du tirage des cartes, Keep the Heroes Out est aussi ingénieux qu'il est drôle et beau, et sa rejouabilité extrême du fait du nombre de missions et de factions proposées fait qu'il vous sera difficile de vous en détacher une fois la première partie commencée. A noter, et je le précise ici car je ne recevrai pas le prototype à temps, que le précédent jeu de Louise Brouet, Night Parade of the Hundred Yokai, accueille en cette fin d'année une nouvelle campagne d'extension baptisée le trône maudit. Si Keep the Heroes Out vous fait de l'œil, cet engine building très malin devrait également trouver grâce à vos yeux, je vous en expliquerai les règles dans quelques jours. Il fait partie de ces vieux projets que je n'attendais plus vraiment, de se remontant à l'époque où je baquais quasiment tout ce qui se présentait, Endangered Orphans House of Wrath a été déposé devant ma porte durant une nuit sans lune. Se basant sur une mécanique d'identité cachée, le titre vous propose d'incarner trois orphelins parmi les 18 perdus dans un manoir hanté, et de faire en sorte que la Faucheuse, contrôlée par le jeu, s'en prenne aux enfants des autres pour être le dernier survivant. La subtilité repose sur le fait que personne ne sait, en début de partie, quels enfants sont sous la responsabilité des joueurs et lesquels sont neutres, il vous faudra donc garder un œil attentif à ce que font vos adversaires. Autre attrait, chacun aura l'opportunité de déplacer ou de verrouiller certaines pièces du manoir, rendant le jeu imprévisible et toujours surprenant. Misant malgré tout beaucoup sur la chance et les G2D, ce mini Fate est le digne représentant d'une génération de jeux que l'on ne reverra plus. Vendu pour une somme modique à l'époque de sa campagne, la boîte contient des jetons et des tuiles en bois peints et une gigantesque figurine en plastique, deux éléments qu'il serait aujourd'hui impossible de trouver à moins de 80 euros, taxes comprises. Pour cette raison, et parce que l'humour très noir des auteurs m'a toujours beaucoup plu, je garderai House of Rust tel un objet de curiosité au sein de ma collection. Après l'humour noir, le cynisme. Peak Profiteur, je veux financer à l'été 2021 vous proposant d'incarner le patron d'une compagnie pétrolière, m'est arrivé récemment, et j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer le capitaliste décomplexé dans ce titre à la DA minimaliste. Étonnamment complexe malgré son économie de matériel, le jeu vous demande, évidemment, d'être le plus riche possible à la fin de la partie, soit quand la corruption de la région atteint 100%. Signe du regard acerbe que portent les auteurs sur l'industrie pétrolière, la corruption en début de partie commence à 93%, un niveau somme toute correct pour l'homme d'affaires respectable que vous êtes. Dans Picoil Profiteur, vous tenterez d'obtenir des contrats d'exploitation pétrolière, puis d'acheminer la précieuse ressource jusqu'à un port pour la vendre. Originalité redoutable, vous devrez, pour arriver à vos fins, frayer avec les milices locales, et c'est là que le jeu se corse. Une partie de votre tour sera consacrée à la négociation la corruption ou l'élimination des leaders des différentes factions, sont l'appui desquels vous ne pourrez ni extraire ni exporter votre pétrole. Le jeu peut donc être divisé en deux grands moments, deux grands objectifs, le premier étant de prendre le contrôle de leaders aux compétences variées et d'aider ses troupes à gagner du terrain en lui vendant des armes, le second de profiter de votre ascendant sur certaines régions pour puiser du pétrole et le vendre au plus offrant. En tentant de parodier les enjeux géopolitiques des grands pays producteurs tout en se limitant à 5 actions simples, Picole Profiteur offre énormément de choix et de complexité dans un titre qui ravira les plus machiavéliques des gestionnaires. Si la faction que vous sponsorisez peine à prendre des régions ou à vous offrir un prix décent pour l'acheminement de pétrole, il pourrait vous être plus profitable de voler un leader dominant à l'adversaire plutôt que de tenter de persévérer avec celui que vous contrôlez actuellement. Agrémenté d'événements aléatoires, d'une mécanique d'ordre de tour variable et d'action cachée, Picole Profiter réussit le pari d'offrir un jeu original et thématique, dont la longueur ainsi que l'absence de mécanique de retour finiront de décourager les moins aguerris de vos joueurs. Il s'appelle Romain Guirec Piot, et son nom ne vous dit probablement rien, Pourtant il vend des jeux aux quatre coins du monde et réussit tous les deux ans à financer un nouveau projet participatif sans vrai budget marketing. Alors que fait-il et quel est son secret Je vous propose de découvrir le créateur du studio Doug, il est l'invité du mois. L'homme que vous voyez est un homme heureux et il a toutes les raisons de l'être. Depuis qu'il s'est lancé dans le grand bain du sociofinancement en 2012 avec son idée folle de vendre des labyrinthes de poche, Romain Girek Piot a écoulé plusieurs centaines de milliers de ses créations tout en finançant très largement toutes les campagnes qu'il a proposées sur Ulule depuis. Le concept pourtant peut paraître simple, un cube opaque, une petite bille prisonnière qu'il faudra faire voyager à l'aveugle, et un plan sommaire gravé sur l'une des faces. L'idée fera vite le tour du monde, attirant autant les amateurs de Rubik's Cube que les fanatiques de speedrun dont certains s'affrontent encore aujourd'hui pour réaliser les meilleurs temps. La magie des Inside Cube, c'est leur nom, et peut-être aussi que la plupart d'entre eux sont intégralement démontables, permettant de découvrir les nombreux raccourcis et passages secrets cachés dans le parcours, mais aussi d'en faire un outil ludique pour les plus jeunes. millions d'idées et un peu frustré de voir ses produits classés dans la catégorie des casse-têtes, Romain Girec va au fil des années enrichir son concept grâce à une série baptisée Legends, s'entourant de dessinateurs talentueux afin de proposer un vrai univers autour de ses créations. Conan et la cité de Tanusul, financée il y a quelques semaines, se veut le point d'orgue de cette ambition de croisement entre le casse-tête et le jeu de rôle, dans une ultime tentative de s'ouvrir à un public de joueurs dits classiques. Mais ne touche-t-on pas ici la limite d'une recette à succès qui sera de plus en plus difficile à renouveler, et les projets du français sont-ils voués à ne toucher qu'un public de niche L'auteur a accepté de nous révéler ses ambitions, ainsi que quelques secrets. Romain Guirec, tu es le fondateur de Doug et depuis 2012, tu accumules les succès avec ton concept de labyrinthe à cheval entre le jeu de société et le casse-tête. Sur ton site, tu parles beaucoup de tes influences ludiques et cinématographiques, mais qu'est-ce qui réellement a été le déclencheur de cette aventure Qu'est-ce qui t'a fait te dire « je me jette à l'eau et j'y vais ». Alors en fait, je me suis jeté parce que j'avais, comment... je présentais en fait un autre jeu qui n'avait rien à voir sur euh, la foire de Paris. Et euh, mon voisin d'à côté maîtrisait la 3D, il m'a montré comment ça marchait, et ça m'a permis effectivement d'apprendre à faire de la 3D. C'est comme ça que j'ai fait mon premier cube, parce qu'il m'a montré comment utiliser SolidWorks. Donc j'ai pu développer, j'avais déjà fait un prototype en carton, et ça m'a permis de le faire. Alors l'influence elle-même du jeu, euh, ça vient, je pense, de Alien, euh, le film où il y a une scène où il y a un replay, pour ceux qui l'ont vu, hein, qui a un lance-flamme et un petit radar, et il voit euh, l'alien arriver. Enfin, fait, de lui, il se met à paniquer à mort, en fait la bête n'est pas là, elle est à un niveau dessus. Et cette histoire de, de, de, de bestioles qui se déplaçait sur différents niveaux sans rien voir, ça m'a donné cette idée de définir l'espace en plan pour en enfin, faire un espèce de jeu qui se passe dans le noir, un, un truc un peu claustro. Quoi. Voilà. Et tu étais fan de Labyrinthe à l'époque ou ça n'a rien à voir Pas vraiment de Labyrinthe en fait. J'ai toujours beaucoup joué à Donjons et Dragons. Enfin Labyrinthe le jeu aussi. J'adorais le jeu de Ravensburger, le jeu basique. Oui le Dragon fameux. Dragon, ouais. Ou Thibouche, ça j'ai toujours adoré. J'ai toujours aimé un petit peu les Labyrinthes sans être méga fan. Mais c'est l'architecture. J'ai toujours été obsédé par l'architecture. Et j'aime bien comprendre dès que je suis dans un bâtiment, par exemple dès que j'ai un nouveau boulot, je, je, je, je me lade partout dans le bâtiment. Je me débrouille pour faire du rooftoping, pour aller sur le toit. Je vais visiter les cas. J'ai besoin de comprendre l'espace dans lequel je suis. Donc c'est un petit côté obsessionnel, ouais, je reconnais. pas pas très sain. Alors on vient de voir une petite séquence qui présente tes créations et, et leur fonctionnement euh, mais est-ce que tu aimerais peut-être en dire un petit peu plus, euh, peut-être sur la façon dont ils sont conçus si tu as des secrets à nous révéler euh, et puis peut-être sur leur intérêt aussi en termes de gameplay puisque c'est pour ça qu'on qu est tous là Alors euh, au niveau secret de fabrication bah c'est du simulé, Alors, au début je l'ai fait en, en, en impression 3D hein, tout simplement, donc je fais de la, de la création 3D et le, le, la petite anecdote qui tue, c'est euh, au tout début, quand, quand je l'ai lancé, donc il a fallu faire un moule, et je me suis rendu compte qu'en fait, pour faire un cube parfait, en fait, c'était un peu compliqué parce que quand on démoule, vous avez tous des, des, des, des, fait des pâtés de sable, il faut un truc un, un petit peu penché sur les côtés, ça s'appelle une dépouille pour démouler proprement. Donc les gars l'usine m'ont dit ton, ton gars, mon, mon gars, ton cube, il ne sera pas cubique. En fait, ça va être un truc un peu penché, un peu comme une pyramide. Snow, il n'aurait pas pu sortir de la, de la presse, c'est ça Il ouais, faut que ça se démoule, il faut que ça pousse. Donc il faut forcément quelques degrés, hein. j'exagère, hein. c'est pas comme ça, c'est un peu penché, mais on dit Ce ne sera pas un cube. Alors j'ai dit Non, oh, c'est pas possible et tout. Donc ils m'ont fait un truc, il dit Ok, ça va coûter plus cher. Donc c'est un espèce de. Il se démoule sur les côtés là. Donc, s'il y a des contraintes techniques pénibles, ça m'a coûté, je ne sais plus, euh, peut-être 4-5 000 euros de plus. Donc, j'étais énervé, mais je l'ai fait, et pour la petite histoire. J'ai lu après, un peu plus tard, la... La, la bio de Steve Jobs, et Steve Jobs, il faut bien savoir qu'il a fait un moment, quand il s'est fait jeter de, de, de sa boîte, hein, il a fait un ordinateur cubique, qui a été vendu dans une université, ça plaise cube le cube, d'ailleurs. Il a le même problème que moi, en fait, les mecs lui ont dit « non, non, non, il va rien dépouiller. dépouiller »,« non, dit non, non j'en ai rien à foutre ». Donc il a demandé pareil un truc très cher, et lui, il en a eu pour 200 000 euros de plus, c'est ce qui est indiqué dans le bouquin, donc ça m'a fait rigoler d'avoir une parenthèse Steve Jobs que, que j'aime pas, en fait, hein, en vrai. Voilà. Mmh. Mais il a eu la même problématique et peut-être pas les mêmes moyens, par contre, pour, pour résoudre le problème. Ouais, à son échelle, je, pense, je suis pas sûr, à son échelle, 200 000 euros, je pense c'est rien. Moi, moi ça m'a vraiment mis un choc, quoi. Ouais, On va voir où suit, il quoi. en était quand il s'est fait virer de Microsoft, mais c'est vrai que... Ouais, voilà. Alors, ton dernier succès, on va revenir sur quand même ta création, donc ouais. euh, remonte au, au milieu du mois. Ça s'appelle Conan et la cité de Tanusul, mmh. et c'est un jeu qui s'inscrit dans une série qui s'appelle Troglodyte. Au fil des années, tu donnes l'impression, quand on suit un petit peu ton, ton site, ton activité, puisqu'il y a eu beaucoup de campagnes depuis 2012, depuis tes débuts, euh, on a l'impression que tu essayes de te débarrasser de l'étiquette casse-tête et pour offrir des produits qui sont euh, plus thématiques, plus esthétiques. Euh, Est-ce que, avant tout, tu n'as pas peur de tout simplement perdre les gens avec euh, toutes ces séries qui peut-être se chevauchent un petit peu eh bah ben ouais, bah en vrai je les ai perdus depuis hyper longtemps, hein, faut être honnête. <rire> Donc euh, ouais, c'est ce quoi la, la, la réflexion derrière tout ça, entre voilà ce, ce premier cube, est-ce que c'est juste l'apparence qui change, la difficulté, le concept alors au départ j'ai juste fait des cubes, je me suis dit ouais je vais faire plein de cubes parce que c'est vrai que c'est très riche, hein. je pourrais les grossir, réduire la taille de la bille, faire un truc très complexe mais j'aime pas trop me répéter donc après les gens qui m'ont suivi ont vu que je me suis mis à faire des petits jeux plus accessibles seulement sur deux niveaux avec une partie visible, j'ai fait après un truc qui s'appelle un escape qui est un, un, toujours un espèce de cube en fait mais c'est un petit bâtiment donc on se rappelle plus du, du donjon et dragon donc effectivement il y, a, il y a une logique derrière tout ça. Hein. Il, y a, il y a une gamme. On peut voir, hein, sur tous les jeux, je, je, je donne une espèce de gamme. Donc, c'est des séries, en fait. Il y a des séries. Théoriquement, chaque série est censée avoir six jeux. Donc, euh, aujourd'hui, il y a une seule série qui a six jeux. Il y a une série de cubes où il y a les six niveaux. Euh, pour l'instant, ce jeu-là, j'en ai quatre sur six. Lui, il vient de sortir, hein, le Conan. Donc, bah, il n'y en a qu'un seul. C'est la série de une nouvelle série, ouais. Ouais, ouais Troglodyte. L'escape, vu le prix du moule, pour l'instant il n'y en a qu'un, mais j'aimerais bien faire euh, La prison d'Alcatraz, j'aimerais faire euh, l'asile d'Arkham, version Lovecraft, pas, euh, pas Batman. Donc à chaque fois que j'ai une nouvelle idée, je définis une nouvelle série et puis je frustre les, les collectionneurs qui n'auront jamais les six, je pense. Oui, parce que est-ce que c'est est, est -ce l'ego du créateur ou est-ce que c'est vraiment pour aiguiller les gens vers la bonne. Si je débute, moi, qu'est-ce que je prends Est-ce que je prends les, les Inside Cube classiques Est-ce que je prends les, les Legends Est-ce que. Bah, je pense que les jeux ont vraiment, vraiment une, une spécificité au, au niveau des, de la clientèle. Hein. Donc il y a les fans purs qui vont tout acheter parce qu'ils aiment bien, parce que c'est toujours un peu le même concept. Il hein. faut bien que mon concept est quasiment toujours le même. Hein. C'est une bille qui disparaît souvent dans le noir avec les plans en surface. On retrouve ça sur tous les jeux. Hein. On retrouve euh, pareil non. les plans. Je ne sais pas si c'est visible ici, mais on avait... De toute façon, ça, ça a été montré de toute façon juste ah, avant l'intérieur. Ça ça hein, ouais. Donc mm. euh, bah voilà, les, les gens, ceux qui ont besoin d'un petit univers, ils vont acheter cela parce que c'est rigolo, il y a une petite histoire, c'est fun. Euh, ça, je m'en étais pas rendu compte, mais c'est très bien pour les enfants parce qu'à partir de 5 ans, ils l'ouvrent donc ça leur permet de comprendre l'espace, oui. savoir ce que c'est. Donc, j'y avais pas réfléchi, mais c'est on est sur du jeu assez éducatif, ce qui est problématique d'ailleurs. C'est le seul qui s'ouvre vraiment et dont on peut perdre la bille, c'est dommage. C'est le seul qui est joué par les enfants, mais ils vont vite perdre la bille. Et puis après, ouais, enfin, ouais je, je compte un petit peu sur, euh, sur les boutiques spécialisées pour aiguiller les, les gens. Et puis il y a certains jeux qui vont maintenant dans certaines chaînes de distribution. Donc ça, ça commence à retourner dans les boutiques de jouets, ce qui si n'était pas possible avant. Et dans les concept stores, euh, les cubes, c'est plus de la boutique de, de geek, quoi, du, du, du truc qui vend du role gaming et du, des, des, des jeux de cartes, quoi. Et puis bon, sinon ça se vend beaucoup en ligne et en ligne, les gens font du picking en fait. Il y a les 95% de gens qui captent pas la, la complexité de la gamme et ils cherchent un Rubik's. De toute façon, le, le gros de mes ventes, hein, aujourd'hui, c'est encore ce truc hein. Ça, ça se vend beaucoup, beaucoup en ligne et c'est du, du, des gens qui veulent du Rubik's Cube et qui cherchent un jeu pour galérer un petit peu, donc ils prennent ça. D'ailleurs, je précise au passage que ces jeux-là, c'est moi qui les ai créés. Par contre, les deux premiers de la gamme, le Castle et le Ninja, ce n'est pas moi qui ai fait le, le level design. C'est quelqu'un qui travaille dans la société qui a créé le, le, les premiers parcours. D'ailleurs, c'est un petit peu différent de ce que je fais. On est plus sur de l'habileté, ils sont plus accessibles, alors que les miens, ceux que j'ai créés, qui sont le crypt et le skull, on retombe sur mes univers où c'est vraiment toujours beaucoup plus dans les téléphones. Voilà, Moi, je suis vraiment. Ouais. Donc, plus sur la mémoire aussi, peut-être, c'est ça qui est mis en avant La mémoire, non, en fait, il n'y en a pas besoin. Alors, moi, quand je suis très, très mauvais en mémorisation. Du coup, on a tendance à faire des trucs pour soi. Hein tous les jeux ont systématiquement des plans en surface, Bon, à part le dernier, mais encore une fois, pareil, il y, y a les plans quand même qui seront gravés dessus. C'est de l'exploration, mais pas vraiment de la mémoire. Je... Ouais, je sais c'est parce que je suis nul, parce que je ne mémorise pas, donc je ne vais pas faire un jeu où je suis nul, je ne sais pas. <rire> voilà. On retrouve dans, dans ce projet Conan, là, dont tu vas pouvoir nous dire quelques mots, tout l'humour que tu revendiques de, de, depuis les débuts euh, et auquel le, le dessinateur Sylvain Oppos est très très bien adapté. Est-ce que c'est possible d'après toi, de vraiment de créer tout un univers autour d'un simple cube ou, en plastique ou bien d'un du, plateau comme tu fais Est-ce que tu penses vraiment qu'il y a encore quelque chose à aller chercher en termes de, narration c'est peut-être un grand mot, mais d'immersion et d'univers ben, en fait, ouais. Alors, un, un, un petit scoop hein, pour toi, si tu veux, j'y ai pensé il y a trois semaines. C'est de plus en plus compliqué, c'est-à-dire que les, les les moules, ça coûte de plus en plus cher. Euh, moi, je, forme, je fais du Made in France, donc euh, bon, quand tu fabriques en Chine, c'est pas trop, trop gênant. Mais moi, un jeu comme Conan, c'est euh, le moule, il coûte 32 000 euros, en fait. Le moindre cube, c'est 20 000 euros. Un petit jeu Skull, maintenant sortir un nouveau jeu, c'est 12 000 euros. Mais l'investissement au départ, pour faire les premiers, c'était 70 000 euros. Donc, je suis en train d'essayer de basculer sur un truc où je vais essayer de faire des jeux uniquement avec du carton. C'est-à-dire que les univers, ce sera des cartons qu'on qu qu raboute les uns, les uns aux autres. Et la puissance de ce machin-là, c'est que, un, je pourrais les vendre à plat, ce sera du carton, donc ça polluera moins, même si pour info, ça c'est du plastique végétal, hein. je, je, je, je, mmh. tu en as parlé, mais ça c'est oui, 100% végétal et compostable, donc je vais faire des jeux qui seront à la fois, euh, j'aurai moins de limites sur la création des espaces, qui pourraient être plus complexes, plus grands, plus ouverts, même si je vais essayer de, les, de, les, de, les rester, de rester connectés sur, sur ça, ils tiendront peut-être dans la même boîte par exemple, mais ils pourront être imprimés, donc il y aura une vraie narration, il y aura des personnages, il y aura des vrais décors décorés. Et j'espère, là, l'idée, ce serait de travailler avec des dessinateurs et faire une petite narration avec, euh, sortir un petit notebook. Je ne sais pas si tu connais, par exemple, Chris Ware. Mm -hmm. C'est des auditeurs qui connaissent. C'est un auteur de BD américain qui a sorti un espèce de gros album qui s'appelle Building. Et en fait, il son... ben, y a un building dedans. Il y a une espèce de building et le, le building qu'il a fait, il se déplie. Il y a plein de trucs différents. Il y a une BD, il y a des petits journaux, il y a tout un tas de trucs. Il a créé un univers. Et son building c'est ouvert, Et il y a de la narration à l'intérieur. Il s'ouvre, il se déplie comme un paravent de Dragon. On voit les personnages bouger, faire des trucs. Ça m'a traumatisé ce truc-là. Et ouais, j'aimerais bien faire un truc où il y a de la fois de la narration, mais de la narration pour rigoler. Il y aura pas, ce sera pas comme un jeu vidéo où la narration jouera sur le truc. C'est juste histoire d'avoir un petit truc immersif quoi en fait. Mais alors justement, ce Conan quand il, il a sa série à part, tu parles de difficultés d'accord. Il est quand même la page de campagne en tout cas est richement illustrée, donne l'impression qu'il y a une vraie réflexion sur le monde derrière. Qu'est-ce qu'il apporte en plus C'était quoi la plus value de celui-là par rapport à ceux d'avant euh, dans sa niche proche, donc qui n'est pas celle uniquement du 4-7 Alors ouais au-delà au de, du fait il y a une réaction, bah, tous les tous les petits jeux. Alors on a on a refait le site hein, récemment. Donc, euh, par exemple, The Skull, on, la, je pense que toute la, toute la partie narrative a dû disparaître du site parce qu'on a fait un petit peu de ménage et on n'a pas eu le temps de tout remettre à jour. Mais en fait, il y a toute une histoire. Hein. Par exemple, euh, Mia, là, elle a perdu son chien. Son chien est mort, donc elle s'est fait un masque. Et ça se passe, à hyper et, elle, et ça, c'est un village de, de Yokai. Pour ceux qui connaissent, hein, c'est fantômes, les fantômes japonais. Et elle doit aller retrouver l'âme de son chien mort qui est, qui est dans le crâne. C'est à l'envers, c'est ici. Donc, il y a toujours une histoire. Pour Conan, c'est pareil, en fait. Il y a une histoire, hein, enfin une histoire qui est très légère. En fait, ça reprend un petit peu une partie du, du film, Conan le Barbare, mais je ne vais pas trop loin parce qu'il y a des histoires de droit, à mon avis, qui pourraient être un peu compliquées. Je pense que Conan, le, le personnage lui-même, est dans le domaine public, mais je ne veux pas aller trop loin. D'ailleurs, vous verrez, en fait, c'est pour ça que je l'ai appelé Tanusul, en fait, le jeu, parce que si jamais il y a un petit problème de droit qui sort un jour, enfin voilà, si le jeu a juste marqué ben « moi, ça c'est ma marque, hein, dessus » et puis c'est marqué et on le fait que ce soit Conan n'a pas d'importance ce qui est important c'est que ce soit une, une ville à explorer et au-delà de la narration il y a pas mal de narrations hein, comme sur les premiers jeux mais là vraiment la vraie puissance de jeu là en fait c'est le, le fait qu'il y ait une couche en plus donc je vais montrer effectivement pour ceux qui mm -hmm. n'ont en fait, peut-être pas vu en fait là là où avant j'avais qu'une couche de labyrinthe donc j'avais en gros ça sur un, un jeu là en fait je rajoute une deuxième couche et en fait là les gens qui vont jouer vont se retrouver avec euh, ben, c'est un, oui. un vrai univers de jeu. Là, on se rend bien compte que toute cette partie-là est visible. Il y a encore à l'intérieur une couche de, de labyrinthe invisible, plus cette partie-là visible. Tout ça interconnecté, ça fait un, un gros espace de jeu. Et je me suis amusé, effectivement, j'ai fait trois aventures. Au lieu d'en faire une seule, à chaque fois, je mets une seule, je mets un endroit là j'en ai mis trois. Donc le premier niveau est accessible. C'est faisable un peu par, par tout le monde, on va dire. C'est faisable. Tous les labyrinthes sont visibles sur l'emballage. <rire> Après, il faut aller à un endroit, voler une arbre, une orbe ici là, on passe un bon gros, une bonne une moitié du jeu sous, dans les souterrains, c'est plus complexe et le dernier niveau, ce sera arrivé là qui est très très dur, là c'est un truc expert donc des gens qui découvrent le jeu pourront faire muse avec, pas être trop frustrés l'idée c'est de pas trop frustrer les gens c'est là où j'avais un petit peu déconné avec les cubes il y a un côté très euh, il ouais, y, y, y a des gens qui prennent les piles de pause, ils sont dégoûtés en de 30 secondes Ça. C'est bien, les gens, ils arrivent à rentrer dedans, mais je les trouve trop faciles sur deux niveaux, même si ce n'est pas si facile que ça. Là, je voulais faire un jeu à la fois où on rentre dedans facilement, et si on a envie d'en découvrir un petit peu, on peut. Le jeu est complexe. Voilà. Alors, pour finir là-dessus et rebondir sur cette notion de frustration, il euh, y a beaucoup d'illustrations, on a vu au fil des campagnes et, et sur ton site, euh, qui vont montrer par exemple euh, les différents niveaux de, de, de, certains, de certains de tes jeux illustrés par Il euh, n'y euh, a pas une frustration chez toi de ne pas pouvoir en montrer plus, parce qu'on sent que ça fourmille l'idée et finalement, ouais. euh, tu ne peux modéliser que la carapace, que l'emballage, le, le, l'enveloppe. Ben ouais, ben c'est pour ça que mais effectivement enfin je suis j'avais pas vu le coup venir hein. quand j'ai fait les cubes au départ moi je suis passionné de BD je dessine aussi un petit peu je suis passionné de cinéma je voulais faire du cinéma à la base hein. donc effectivement moi je suis vraiment dans cet univers là c'est pour ça que je suis content... je suis très content de pouvoir travailler de dessinateur enfin je... je sais pas si c'est si c'est sensible, mais je suis très, très, très soucieux des dessinateurs que je choisis. Hein. C'est-à-dire que je fouille partout, je prends des gens avec qui j'aime beaucoup travailler, des gens, des fois, qui sont très forts sur la narration. Par exemple, le, le ninja a été illustré par Boulet, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Boulet. Euh, J'en ai un qui est illustré par Laurel, qui a fait une BD aussi incroyable. Euh, Sylvain Repos, là, pareil, c'est un monstre, beaucoup moins connu, il est plus jeune, mais il, est, il dessine de façon phénoménale. Et c'est pour ça que... le tu as raison, hein. tu as bien senti le truc, je suis un peu frustré de ne pas aller plus loin là-dedans, donc effectivement l'idée c'est de basculer, je vais essayer, de hein. créer du jeu sur du carton où je pourrais aller plus loin sur la narration. C'est ça, ça la solution du coup Exactement, mmh. je pourrais comme de toute façon ce sera imprimé, je pourrais très bien m'amuser à imprimer des trucs qui sont pas vraiment visibles, hein, que les gens verront que quand ils ouvriront le jeu, avant de le monter ils l'assembleront et pff, une fois que ce sera fermé ils ne l'auront plus. Il y aura ce petit côté amusant pour les joueurs où il y aura, ils savent qu'il y aura une partie de l'histoire, des dessins, des illustrations qui traîneront en dessous, auxquelles ils auront plus accès. Mais c'est encore en, en gestation, tout ça. J'en parle mmh. maintenant, mais j'ai n'ai même pas le proto, j'ai encore rien fait. C'est juste le projet que je veux faire en 2023, quoi. On va revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, à savoir tout ce qui est euh, conditions de fabrication et, et peut-être prise de conscience écologique qui sont très à la mode. Tu mets en avant donc une, une fabrication française, 100% végétale. Ouais. Euh, ceci étant, et malgré ça, qu'est-ce que tu vas répondre à ceux qui seraient peut-être tentés de te dire que tes créations sont essentiellement des gadgets et qui sont voués peut-être à prendre rapidement la, la poussière dans un placard Est-ce que c'est assumé ou est-ce qu'ils est qu n'ont pas compris quelque chose Non, non, non, ouais, ils, ils ont raison, hein, c'est quand même des gadgets en plastique, je suis d'accord <rire> C'est tout le truc, mais après, moi, j'ai une relation très, très passionnelle avec le plastique. Enfin, J'adore ce, ce matériau, hein. et euh, en fait, moi, j'ai tendance à pas acheter les, les objets que j'ai. En fait, je ne suis, je, enfin, je suis pas un gros con, enfin, je sais, je suis quand même un consommateur, mais j'ai tendance à les garder, et j'ai l'outrecuidance de me dire que les jeux sont suffisamment euh, purs et simplistes pour que les gens ne les jettent pas. Bien sûr qu'il y en a qui vont prendre la poussière. Je vois que le gros de mes jeux, je vends en fin d'année, donc ça doit être des cadeaux. J'en ai quelques-uns qui sont injouables. Hein. J'en vois un derrière toi, un noir hein, qui n'est pas du tout jouable. Non, ouais. tu m'as dit quand tu l'as envoyé, n'essaye pas celui-là. Ouais, je suis à peu, peu près sûr que celui-là, c'est les gens qui se l'offrent pour faire une sorte de défi, pour, euh, mais ils ne jouent pas. J'ose espérer que, un, les gens le garderont et l'offriront à des amis, à leurs enfants et se transmettront. Comme, euh, je ne vais pas me comparer à un Rubik's, mais il y a des. Je ne sais pas si toi, tu as encore des petits jeux que tu avais quand tu étais petit et que tu as gardé, Je ne sais pas, un truc comme. Euh, ben, Tricky Bee, un jeu qui est complètement tout bête, je sais pas, il y a des gens qui connaissent ce truc-là, tu vois tout ce que c'est Tricky Il y a des boutons et une bille, je pense que personne jette ce jeu-là, tu le gardes toute ta vie, mmh. tu le gardes pour tes enfants, parce que c'est un truc juste, juste incroyable. Il y a des jeux qu'on a envie de garder et j'espère qu'ils le gardent Après, comme je ne suis pas bien sûr de moi, c'est pour ça qu'effectivement je suis en train de migrer sur du compostable. Donc ça c'est le premier test qu'on a fait, on ne peut pas tous les faire aujourd'hui parce qu'en ce moment tout augmente, donc le, le, le tarif devient vraiment n'importe quoi. Mais juste avant que tout se mette à augmenter, on a quand même sorti ce jeu-là qui est en plastique végétal et compostable. Donc ce, ce truc-là, déjà, c'est fait vraiment avec du, végé, du végétal. Donc il y a un peu de chimie derrière, mais c'est 100% végétal. C'est des procédés qui permettent de fabriquer à base de, de, de trucs végétaux. Et surtout, des compostables compostable. Donc les gens, soit ils le gardent toute leur vie. Quoique le fait que ce soit compostable me laisse douter ou, que tu... ou, quant à la pérennité du produit. Je pense qu'il va mmh. moisir dans le temps au bout d'un moment. Mais là, j'en le mettre au frigo je ne sais pas, ouais, mais en tout cas, je les ai depuis un an et ils n'ont pas du tout bougé. Par contre, euh, les normes font que ce truc-là, tu le jettes dans ton compost et il disparaît au bout d'un certain temps. Donc, ils okay. disent un an, je pense que ça dépend de l'épaisseur des pièces. Bon, là, ils se démontent, donc peut-être qu'ils disparaissent assez rapidement. Mais j'espère que les gens ne vont, vont pas jeter mes jeux. Mais en tout cas, ce truc-là ne, ne pollue plus, a priori, ou moins. Et puis, ouais. moi, je vais essayer de basculer peut-être sur du carton, je vais voir. Alors d'ailleurs, ce n'est pas la seule idée que tu as, Romain Gueric, puisque sur ton site, tu proposes également j'ai découvert, des kits de création que tu as baptisés Carapace. Euh, bah. Alors, ce n'est pas forcément le même public ni même le même usage, mais est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste bah, En fait, ça, c'était une personne avec qui je travaillais qui a eu l'idée de faire un espèce de système d'origami. Et au lieu d'avoir des créatures, tout le monde chez lui, achetait des trucs pour faire des têtes d'ours, des machins, on achète un modèle, on colle les languettes et puis voilà, on a le truc... Qui qui est comme ça, qui est très très beau d'ailleurs, très très beau. Donc lui, il a dit de faire un système comme ça, mais universal. C'est-à-dire qu'on clipse des pièces, c'est comme du Lego, clac clac, et en les tordant, et en nous raccrochant les unes aux autres, après ça crée un espèce de volume fermé. Et donc ça permet d'une part soit de créer des, des, des modèles que nous on a créés de notre côté, parce que c'est pas facile, il faut bien voir, je veux, je veux pas vous survendre le truc, il faut être un petit peu motivé, hein, on n'est plus dans, dans du jeu. Hein. Enfin, on est dans du jeu, mais pas dans, dans, dans du jouet pour enfants. Alors, la création autres, ludique, quoi, ouais. Mais c'est un, un petit peu exigeant. Même nous, on, on a galéré à faire les modèles. Par contre, ça permet de faire des trucs low poly, vraiment très, très purs. Comme la, la résolution n'est pas très fine, on n'a pas pu faire des pièces toutes petites, sinon on n'arriverait pas à l'éclipser. Donc ça reste, on évoque des espèces de bestioles, mais le gros avantage qui n'existe pas du tout dans ce type de domaine, c'est que ben là, on, on peut faire ce qu'on veut. Donc euh, je ne sais pas si tu as montré, mais moi, j'avais plutôt tendance à créer des bestioles impossibles qui n'existaient pas plutôt qu'essayer de copier des modèles, parce que on, la résolution fait qu'on ne sera jamais aussi fin et aussi beau que des gros designers qui font des trucs sublimes. Donc on reste dans les vocations de, de choses qui sont très jolies, très très pures, mais on peut faire ce qu'on veut, et c'est ça qui est quand même assez incroyable. Et ça, c'est très compliqué à mettre au point. Ça, c'était le jour où on a eu beaucoup plus de mal à mettre au point. C'est du polypropylène mélangé à de la... Il faut un peu de résine pour qu'il y ait un petit peu de souplesse, pour que les pièces elles, puissent se tordre sans se casser. Et là, il y a une grosse grosse mise au point très complexe. Et où est-ce que tu te vois avec tout ça, du coup, dans, dans quelques années Est-ce que euh, tu ne laisserais pas court, tu n'aurais pas envie de laisser libre cours à ton imagination et sortir du carcan des, euh, des Inside Cube pour faire un, un jeu plus classique Ou est-ce que tu devrais verrais plutôt élargir ta gamme de création et passer donc de Carapace à peut-être encore d'autres choses Qu'est-ce que tu as envie de faire après tout ça Ou dans la continuité de tout ça Alors, moi, Carapace, ce n'est pas mon truc à moi. Moi, je trouve ça incroyable comme domaine, mais je ne suis pas trop sur la découverte. Cool. Donc euh, moi j'irai pas vers ce truc là. Moi j'adore les labyrinthes. J'en ai encore à mon avis 5-6 au moins à faire en allant vers ce genre de truc ou en allant vers des trucs en carton. Mais actuellement je suis en train de travailler sur du jeu vidéo là. D'accord. Parce que j'ai en fait <rire> je suis aussi un gros fan de jeux vidéo. Euh, ça, ça c'était facile. Ça, je pouvais le faire tout seul, je pouvais me débrouiller. Le jeu vidéo, j'ai pas les compétences pour faire un truc un petit peu, euh, un petit peu performant et joli. Il faut un petit peu une équipe. Oui. Donc, je suis en train de travailler aujourd'hui. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a déjà fait une démo de jeu vidéo un truc qui a rien à voir avec ces trucs-là. Hein. Enfin, j'ai deux, j'ai deux vidéos. Un truc si, qui serait quand même un petit peu un, hein, qui tournerait un petit peu euh, autour de ce truc-là avec une notion du d'huile bouillante, quoi. Je vous montrerai ça, ça un jour. Donc, du casual gaming, genre euh, genre, je sais pas moi euh, le jeu avec les oiseaux, genre Angry Bird euh, oui. et j'ai un autre jeu qui est vraiment pour le coup incroyable, qui ressemble enfin, c'est pas que ça ressemble, c'est un, un concept extrêmement simple et ça je veux le développer, donc dès que j'ai un petit peu de temps, un petit peu de sous c'est pas un jeu très très lourd, donc moi j'aimerais évoluer vers du jeu vidéo en fait Ok, voilà. alors dernier petit mot peut-être pour se recentrer et, et, et, et s'adresser à à ceux qui te découvriraient aujourd'hui et qui auraient raté du coup la campagne Conan, est-ce qu'ils ont un espoir de pouvoir l'acheter prochainement Il va y avoir aussi du stock Oui, on en a produit, euh, le, comme la campagne a bien marché, on va pouvoir se permettre d'en produire euh, tout de suite un petit peu pour les gens qui veulent en acheter et pour de la distribution. Parce que pour ceux qui connaissent, il y a le, le salon de Nuremberg l'année prochaine où je rencontre les distributeurs. Donc j'ai pu me permettre de faire un petit peu de stock. Le, enfin, le stock n'est pas lancé. Hein, on va, Là les moules, on, ils vont être finalisés semaine prochaine. Je ne sais pas quand les gens regardent la vidéo, mais voilà. Euh, début décembre on a les moules et qui vont être installés, donc on lance un peu de prod. Et dès qu'on aura servi les gens de la campagne Ulule, tout de suite on les met en vente sur notre site. Donc je pense à partir du 15, 15 16 décembre, il devraient être dispo en vente sur notre site, normalement. Donc ce sera parfait pour Noël. En plus là, tu as un timing qui est vraiment. Ouais, il est un petit peu trop serré, hein. je suis peut-être un petit peu optimiste. Hein. Oui, avec les, les frais, de, le, le temps d'expédition, de, c'est vrai que c'est peut-être un peu serré. Ouais, ouais pour info, le, le, quand on a fait la campagne, la deuxième campagne du Cube, on était tellement en retard qu'on était, le 20 décembre, on était encore à l'usine en train de prendre les produits qui sortaient des, des presses, les assembler, les mettre dans les trucs et les envoyer aux gens tellement c'était tendu. Donc j'espère qu'on ne va pas faire ça cette année, parce qu'en plus on travaille avec un ASAT, un centre qui utilisent des personnes en, en situation de handicap. Donc on a tout, tout réservé, tout organisé, c'est au moins ça. Donc j'espère que tout va bien se passer parce que c'est ouais, la folie, il y en a beaucoup là. La course est lancée, mmh. très bien. Merci euh, Romain garrick pour euh, nous avoir fait découvrir ton, ton univers et puis pour euh, tous ces, ces secrets de fabrication. Merci de m'avoir accueilli en fait sur ta chaîne. Avec plaisir. C'était super. C'est la fin de ce dernier récap de l'année que je vous remercie d'avoir suivi. Le mois prochain sera essentiellement consacré aux rétrospectives avec le top 10 des meilleurs jeux de l'année et celui des meilleures campagnes. D'ici là, je vous souhaite de belles parties et je vous dis à très bientôt.